Ah, bah si c'est pas une surprise, ça dit non. Encore, quand je regardais ton dossier l'autre jour, je me disais que ta photo me disait quelque chose. Mais il euh, n'y avait pas ton super pote là dans les candidats? Euh, David, je crois. Oui, c'est ça, David. Euh, Adeline, allez voir à côté s'il n'y a pas un David, s'il vous plaît. Euh, moi, c'est Aline. Oui, ben bah, c'est pareil. Allez, s'il vous plaît. Allez hop! Merci. C'est pas possible. C'est le mec du bar, le jour, hein, qui bar l'autre jour. A... Ah, je m'en doutais qu'il fallait pas qu'on passe ce marché. Oh putain. En Maintenant, je dois leur trouver deux gus avant la fin du mois. On va le faire comment, nous Bon, en tout cas, merci. Euh, je m'en occupe. Euh, euh, je les rappellerai, mais en attendant, je sens qu'on va bien se marrer. Alors, les gars, on est venu passer un petit casting. Non, mais. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se détendre de la glotte. Hein. Vous êtes venus me voir. Euh, nous, on va travailler. On va faire le petit casting, euh, Sylvine va allumer le caméscope, hein. on va vous filmer, mais ça c'est pour la postérité. Euh, allez, mettez en route le caméscope s'il vous plaît. Merci bien. Euh, donc je vous explique le topo, moi, pendant ce temps-là. Alors, euh, vous êtes deux homos, vous êtes deux gays, il fait... C'est pas ça l'histoire. Euh, merci, mais je connais mon métier. Euh, donc, je, euh, oui, oui, il fait chaud, vous êtes chaud, alors euh, vous dansez, euh, allez-y en impro, vous venez de vous rencontrer. Allez Mais. Euh, vous connaissez Non. Ah, non. Euh, salut, tu viens souvent ici C'est ma première Eh oh fois. Un petit peu d'énergie là Oh les gars, on dirait deux bisounours au pays des merveilles là Vous, vous croyez où là C'est un casting ici là hein. On joue pas au bill dans la rue là alors vous allez mettre un petit peu d'énergie, pour non, que ça oui. y aille, et puis vous y allez, là, hein Vous Vous connaissez Non ah. Toujours pas Allez, les gars ça être... Bon, allez, c'est pourri. Euh, c'est pourri, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut leur demander euh, Je sais pas, une bouteille d'eau, une agrafeuse... Une carotte Faites-moi une carotte une Carotte oh. Vous savez pas ce que c'est qu'une carotte, les gars Une carotte Il y a des dossiers, il y, y a des projets, il faut improviser, alors, voilà. Il faut pas lier à toute éventualité, donc je vous demande de m'improviser une carotte. Allez. Je suis un bunny, je suis un bunny. Quoi oh, de neuf, docteur Oui. bruit euh, J'en sais rien, moi. Un, un pare-choc, tiens. Faites-moi un pare-choc de voiture, hein. <rire> <Bon>. <rire> Allez lève-toi toi Allez c'est bon les gars merci En tout cas euh, bah merci d'être venu, merci pour la crise de rire. Euh, nous on a filmé ça, c'est génial. Mais bon bah du coup on a vos coordonnées, hein, donc on vous rappellera hein, ou pas. Et puis merci de <rire> vous Donc euh, vous pouvez y aller. Hein. Allez, merci Au revoir Voilà. Oh les buses Ça va vous Ouais. Bah, quoi Bah, quoi quoi C'était quoi ça je vous assure Jacqueline, je vous assure que je ne les connais pas. C'était la première fois que je voyais ces mecs-là. Non mais croyez-moi, je vous assure. Allez, allez me chercher le suivant plutôt, s'il vous plaît. Il s'appelle Thierry, hein S'il vous plaît. Allez, on décompresse, hein On se dit on du bulbe, on oublie l'autre con, C'est clair. Ce soir, c'est notre soir. Yes. Un Sky, s'il te plaît. La même chose. Eh, Regarde, il y a Lisa là-bas. Du coup, moi je compte pas rentrer seul ce soir. Tu ce que je veux dire. Ça hey. hey. oh, bon. euh, Oublie le Sky. Mets-moi un TGV orange, s'il te plaît. À quoi T'es qui là, vodka, jus d'orange J'ai besoin d'une cuite express. Arrête ah, de faire le con, ça sert à rien. Merci, tu mettras un, un petit RER pour moi. Un ah, quoi Un rhum et encore du rhum. Ah euh, oui, voilà. <rire> hey, salut ma belle. Alex. Euh, salut. Ah, coucou David. Non. Sérieux, t'abuses là Je suis pas Tu t'es un peu interposé. Par contre, j'avais pas vu, mis... ce Alex, je te présente Oscar. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, là Ah, j'ai toujours rêvé de tenir un Oscar entre mes mains. J'en profite. Le jour de gloire est arrivé. Non, mais... Non, mais Oscar, il est pas toujours comme ça. T'es sûr Parce qu'il a l'air fidèle à sa réputation, lui. Eh, hey, sur l'échelle de la loose, t'as combien c'est qu'il marrant le pire. Dis-moi Oscar, euh, je t'emprunte deux minutes, tu vois pas d'objection. Lisa, t'en fais pas, ça va aller. Fais gaffe mec. Le champion en trampiste. Le champion de quoi Des plans foireux Eh, hey, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur Parce que vu ton palmarès, tu crains pas grand chose. <rire> C'est marrant toi c'est quoi ouais. Tu mériterais un nos carton rouge oh, oh toi aussi t'es marrant <rire> Ouais, je suis encore bien se marrer tous les deux. Ouais. Ah, t'es mignon, hein ouais, mignon, ouais, mignon. C'est bon. ton pote mmh. Des fois, ça dépend. Alors tu lui as dit plein de gentilles choses sur moi j'espère. Bien évidemment, tu me connais. Je suis un garçon convenable et respectable. Par contre, euh, t'as remarqué qu'il perdait ses cheveux, non Et son allait. <rire> On dirait un En Même temps, Oscar, t'as fait un peu dans de cheval, non Jaloux, Moi jaloux oui. De lui Arrête, je sais très bien que tu t'en fous de ce gars. Je peux t'avoir quand je veux en plus. Ah ouais, tu crois ça bien évidemment. Attends. Tu sais, quand j'étais gosse, mon rêve c'était de danser comme Jackson. Et de me battre comme Van Damme. Et alors, du coup Eh ben, je danse comme Van Damme et je me bats comme Jackson. Ah, tu te dis pas que des conneries en fait. Eh non <rire> Ah ouais, quand même C'est euh, ce qu'il faut tu te la première fois qu'on est venu là La première danse. Ouais, je... je vais y aller de toute manière, ça, ça fait un moment qu'il attend donc euh... il va partir. Donc... Ah non, attends J'allais attaquer l'hélicoptère de l'amour De faire l'amour avec un vrai mec Euh, bah ben oui, c'est... C'était pas mal Pas mal Attends, tu veux la vexer ou quoi <rire> Non mais disons que... Qu'en ce moment, je manque un peu d'entraînement. Attends, regarde-moi. Regarde, hmm. regarde là-haut. Regarde. Ça, hmm. c'est l'avion que tu as pris avec moi pour monter au 7ème ciel. Et ça, tu ne redescendras jamais. Ok Donc tu as besoin d'un entraîneur comme une entraîneuse, mais, mais en mal, quoi. <rire> N'importe quoi. En mal, oui. Euh, en mal, avec un accent circonflexe, si uh -huh. hein, bien sûr, pas, pas en mal. Je ne suis là que pour te faire du bien, oui. Eh ben, t'en racontes des conneries. Non, si peu, si C'est moi. Tu veux que je reste pour lui donner quelques conseils Ah ouais, c'est vrai qu'il en aurait bien besoin. Mais non, vaut mieux que tu ailles. Ok. Comme tu veux, c'est pour toi que je disais ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Allez, dépêche-toi!